Bienvenue à la Sénat pour la 30e édition du gala Flèche d'or présenté par l'Association du marketing relationnel. Ce gala récompense les meilleures campagnes marketing relationnelles du Québec qui ont su se démarquer par leur créativité et leurs excellents résultats. Bonne chance aux nominés et bon gala! Je suis en compagnie de Augustin Vasquez-Lévy pour sa première année dans le jury du Gala des Flèches d'or. Qu'est-ce qu'on fait dans le, dans le jury exactement? C'est une journée très intéressante. On regarde plusieurs dossiers. On se pose beaucoup de questions sur euh, les stratégies marketing de chaque entreprise qu'on a regardée. Je suis en compagnie de Sarah Thibierge, directrice programme Fidélité chez Jean Coutu. Comment vous vous sentez après avoir remporté le prix des consommateurs? C'est certain qu'il a d'être reconnu par ses pairs, c'est important. Mais d'être reconnu par le consommateur, alors que la mission même de notre président était de mieux servir le consommateur, c'est vraiment tout un honneur. Je en compagnie de la personnalité de l'année, Alex vice-président technologie CRM de chez Costerté. Comment tu te sens d'avoir gagné ce prix-là? C'est super excitant, c'était une belle surprise. Je m'y attendais vraiment, vraiment pas. Puis euh, Je trouve ça vraiment un bel honneur. Je suis en compagnie de Nathamev, la relève de l'année, conseillère marketing relationnel à la station Mont-Tremblant. Comment tu te sens d'être la relève de l'année? Bien, j'ai été vraiment surprise, là. je ne m'attendais pas à ça. Je suis en présence de Rachel Andrews, directrice des communications de RBC Banque royale, qui vient toujours de remporter le prix Prix du consommateur de Crop. Comment on se sent lorsqu'on vient de remporter ce prix-là? Écoutez, euh, comme j'ai mentionné, le prix du consommateur, c'est très, très important pour nous. C'est les gens, c'est nos clients, nos non-clients qui ont voté, qui ont dit euh, c'est CRBC qui, qui nous donne un service exceptionnel, donc pour nous, c'est extrêmement important. Félicitations aux gagnants du gala Flèche d'or! On se retrouve l'année prochaine pour la 31e édition. Continuez de voir grand, d'innover et de miser sur la relation client. Bon succès!